Les familles. Pas assez de preuves en 92, donc pas de mutation possible. C'est la double peine. Je suis Corinne Fleuret, nous venons faire une action à l'inspection académique car j'ai 20 ans d'ancienneté en tant que professeur des écoles. J'ai travaillé 13 ans en Seine-Saint-Denis, 4 ans en Guadeloupe. Je travaille depuis donc 3 ans dans les Hauts-de-Seine et je ne peux pas voir mes enfants tous les soirs parce que ça fait exactement 5 ans que je demande ma mutation. Je demande ma mutation pour n'importe quel département de Bretagne. Et je fais classe aux enfants qui ont le même âge que les miens à ouais. 400 km, 5 ans, puis oui. j'attends la mutation. Vous interviendrez, ben, ça se passera bien. Il n'y aura pas de laisser toi de côté, on est gentil, mais on est déterminé. En fait, ce qui est ahurissant dans cette euh, grande administration qu'est l'éducation nationale, c'est qu'à l'heure où on peut faire des mails, à l'heure où c'est facile de répondre à des mails, eh ben, on ne répond pas aux mails. Euh, j'ai fait une lettre recommandée avec accusé de réception, euh, on ne me répond pas à cette lettre. J'avais précisé dans un mail que j'ai envoyé une lettre en recommandée avec accusé de réception, on ne répond pas ni aux mails ni à cette lettre. J'avais demandé un rendez-vous pour cette semaine, on ne répond pas. On est comme on est vous, traite on se bien bien de, les de bien commun, de service. Public et de justice. Mes enfants sont à 400 km et moi je travaille ici depuis 5 ans. Donc trop c'est trop. Mes temps et 10 ans mes enfants. 5 ans c'est énorme, il va falloir attendre quoi à la bah, rentrée Il y a un moment donné, on n'a pas reçu, pas dire que c'est Il y a un moment donné, je suis séparée de mes enfants, on suis un peu tout simplement. C'est même assez mal Mais il n'y a aucun souci de Voilà, madame Fleuret, F-L-E-U-R-E-T.